Bonjour, euh, je vous souhaite la bienvenue aux journées portes ouvertes de l'UCLI. Alors, je vais vous présenter le master de psychologie clinique de l'enfant et de l'adolescent que nous avons à l'UCLI. Mais auparavant, je vais me présenter. Donc Je suis Brigitte Blanquet, je suis professeure en psychologie clinique euh, et directrice pédagogique du master de l'UCLI. Et puis euh, par ailleurs donc je me suis spécialisée dans les problématiques adolescentes euh, ce qui m'a permis aussi de construire des euh, contenus pédagogiques adaptés aux enseignements que nous prodiguons alors, concernant le master de psychologie de l'enfant et de l'adolescent, ce master est en convention avec l'Université de Lyon 2 et plus précisément avec le laboratoire du CRPPC, c'est-à-dire du Centre de recherche en psychopathologie et psychologie clinique. Nous sommes donc un des parcours, c'est-à-dire le parcours de psychopathologie clinique psychanalytique et nous formons des psychologues cliniciens qui ont aussi le titre de psychothérapeute spécialisé dans le champ de la petite enfance, de l'enfance et de l'adolescence. Ceci dit, euh, les étudiants qui sortent de chez nous avec le titre de psychologue-clinicien peuvent également travailler dans d'autres secteurs que les secteurs de l'enfance et de la petite enfance, puisque chaque année nous avons des étudiants qui travaillent aussi dans le secteur adulte. Le fait d'avoir suivi cette formation permet aussi d'avoir un éventail suffisamment large pour travailler sur les blessures de l'enfance, y compris auprès d'un public adulte. Alors, nous avons à peu près 600 heures de cours sur les deux ans, et euh, nos étudiants effectuent environ 900 heures de stage, euh, dès le M1 jusqu'au M2. Alors, euh, au niveau des étudiants accueillis, euh, nous avons chaque année, nous avons chaque année 40 étudiants qui entrent en master. 1. Pour entrer en Master 1, il faut être titulaire d'une licence en psychologie et réussir le concours d'entrée. Alors concernant le concours d'entrée, j'y reviendrai tout à l'heure, je vous présenterai les modalités d'examen puisque ce concours d'entrée est constitué d'un dossier à remettre et d'un oral. Il est à noter que depuis la réforme des masters, l'admission ne se fait plus qu'en Master 1. Il n'est plus possible d'admettre des étudiants directement en Master 1. Alors, le cursus de psychologie se déploie sur deux ans. Donc, deux ans, ça correspond à quatre, six, quatre semestres. Le premier et le deuxième semestre euh, correspondent à l'année du M1. Donc, chaque année, euh, le semestre est constitué de deux semestres, et euh, il y a des UE, des unités d'enseignement, qui, qui sont validées par les étudiants et qui leur permettent d'acquérir des crédits, ce qu'on appelle des ECTS. Autrement dit, pour valider le Master 1, il faut avoir euh, totalisé euh, 60 crédits, autrement dit avoir validé euh, toutes les UE d'enseignement du Master 1 pour euh, disposer d'un total, d'un volant de 60 ECTS. Euh, ce qui permet après aux étudiants du Master 1 de passer en Master 2. Le Master 2, lui aussi, est constitué de deux semestres. Nous avons le semestre 3 et le semestre 4. Et chaque semestre, de la même manière que les semestres du Master 1, euh, correspondent aussi, euh, demande de valider 30 crédits, ce qui correspond également à 30 ECTS. Autrement dit, pour être titulaire d'un Master, d'un Master de Pro, il faut sur les deux années de formation avoir totalisé 120 ECTS. Alors je vais vous présenter maintenant le contenu pédagogique du Master 1 au premier semestre. Alors vous voyez donc sur le PowerPoint que le premier semestre est constitué d'un euh, certain nombre d'UE. Je vais vous présenter rapidement. Donc la première UE est une UE de psychopathologie. Il est important pour nous que les étudiants aient des bases solides en psychopathologie, en psychopathologie générale, mais aussi en psychopathologie du handicap, ce qui permet à nos étudiants d'être aussi au fait de l'évolution des pratiques, mais aussi de l'évolution des textes de loi et également de l'évolution des institutions dans la manière dont elles accueillent et accompagnent les sujets. Euh, ensuite, donc, nous avons aussi une UE, UE2. C'est une UE2 qui permet, UE2, c'est une UE, pardon, qui permet aux étudiants d'aller en stage et de bénéficier d'un TD dit analyse de la pratique pour avoir un espace de manière à élaborer cette expérience de terrain. Il est à noter que cette UE se déroule sur l'année complète. Ensuite l'UE3, l'UE3 nous l'avons appelé l'UEBB, c'est-à-dire que nous travaillons avec les étudiants sur la périnatalité et les liens précoces. Nous travaillons aussi sur la prise en charge institutionnelle de la périnatalité de la petite enfance ainsi que l'approche thérapeutique de la périnatalité. Ce qui permet à nos étudiants d'avoir des bases précises sur ce qui se joue dans les premiers moments relationnels entre un bébé et son environnement, mais aussi d'être en capacité de discerner les signes de souffrance précoce de manière à pouvoir aussi les évaluer finement à l'aide d'outils projectifs spécifiques de façon à pouvoir penser l'accompagnement de ces bébés et de leur environnement, je pense notamment l'accompagnement de ces bébés dans la relation à leurs parents. Donc cette UE permet aussi à nos étudiants d'avoir une approche assez fine de ce qui se joue dans les premiers moments relationnels de l'enfant dans son rapport à ses parents, mais aussi plus largement à l'environnement élargi. Ensuite, nous avons une UE qu'on a appelée l'enfant, c'est-à-dire que de la même manière, nos étudiants sont formés à l'approche thérapeutique de l'enfance. pour cela ils disposent d'un CM et d'un TD, mais ils sont formés aussi à l'évaluation de l'enfant. C'est-à-dire que l'évaluation de l'enfant, c'est être en capacité de pouvoir faire passer un bilan psychologique, un examen psychologique et de préconiser à l'issue de l'examen euh, des indications d'orientation pour l'enfant et sa famille. Ce qui permet à nos étudiants de découvrir un certain nombre d'outils projectifs comme par exemple le Rorschach, le TAT, euh, la WISC 5, mais aussi le dessin projectif. C'est-à-dire que nos étudiants découvrent des outils qui vont les aider par la suite à constituer leur boîte euh, on pourrait dire, le, leur boîte à outils de psychologue. Nous avons aussi un enseignement de la psychologie clinique en anglais. Alors, pourquoi en anglais Parce que euh, euh, l'exercice de la profession aujourd'hui euh, peut dépasser les frontières du anglais, c'est-à-dire que nos étudiants, lorsqu'ils deviendront psychologues, pourront aussi avoir une patientèle anglo-saxonne, voire même travailler dans d'autres pays euh, que la France. Donc, on n'enseigne pas l'anglais, mais on enseigne bien la psychologie clinique en anglais. C'est-à-dire que cet enseignement euh, permet aux étudiants de penser l'utilisation, utilisation des médiations thérapeutiques dans le cadre de dispositifs psychothérapeutiques Alors, nous poursuivons avec une UE 5. L'UE 5 permet aussi de découvrir l'approche institutionnelle de la prise en charge, c'est-à-dire qu'on ne peut pas penser le soin, on ne peut pas penser la thérapie si elle ne s'inscrit pas dans un métacard institutionnel, ce qui demande d'avoir une connaissance assez prise des institutions, de leur fonctionnement, mais aussi de ce qu'elles véhiculent et aussi la manière dont on peut penser le soin euh, en lien avec d'autres partenaires, en lien avec d'autres collègues, puisque l'institution va bah, développer aussi euh, plusieurs modalités de prise en charge plusieurs modalités d'accompagnement qui nécessitent aussi pour nos psychologues d'être dans un travail, de s'inscrire dans un travail de lien avec d'autres professionnels comme par exemple des éducateurs spécialisés, si il s'agit du champ social, des infirmiers pour le champ médical, le champ psychiatrique, voire même des enseignants pour ceux qui travaillent dans le champ de l'éducation nationale, etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on ne peut pas penser la pratique du psychologue en étant complètement isolé des autres modalités de prise en charge et de la manière dont les institutions tentent d'accueillir et d'accompagner un sujet. Alors pour cette UE, nous avons aussi un CM qui s'appelle troubles du développement. Alors les troubles du développement, c'est beaucoup plus centré sur les troubles de l'apprentissage. Donc on essaie de comprendre ce qui se joue lorsqu'un enfant est en situation d'apprentissage. Et notamment dans ce CM, il s'agit de penser les difficultés des enfants lors des moments d'apprentissage, notamment euh, revisiter ce qu'on appelle aujourd'hui euh, la famille des dix, comme par exemple les dyslexies, les dyspraxies, les dyscalculies, c'est-à-dire de quoi s'agit-il lorsqu'un enfant présente des symptômes qui entravent son rapport aux apprentissages, et derrière un trouble se cache aussi une souffrance psychique, Il est important de déceler, qu'il est important aussi d'accompagner, pour accompagner un enfant à transformer ses difficultés. L'UOS 6 est spécifiquement centré sur l'adolescence. Euh, pour pouvoir travailler dans le champ de l'adolescence, euh, nous avons un certain nombre d'enseignements aussi, nous avons un CM qui s'appelle Clinique de l'adolescence, qui permet de comprendre ce qu'est l'adolescence, ce que sont les processus d'adolescent, comment un adolescent se construit, euh, à quoi un adolescent est-il confronté dans son grandissement pour pouvoir compléter cette approche, nous avons aussi un autre CM qui s'appelle la perception des risques de santé chez l'adolescent, où sont envisagées la question de la prise de risque à l'adolescence et les mises en danger auxquelles peuvent être confrontés les adolescents. Pour articuler ces deux CM, nous avons deux TD, deux TD qui viennent penser l'approche thérapeutique de l'adolescence. Donc de la même manière, comme nous l'avons vu dans le champ de l'enfance, on s'interroge sur la façon dont on va pouvoir soigner un adolescent qui présente des difficultés c'est-à-dire quels sont les différents dispositifs thérapeutiques qui peuvent être proposés, mis en place, comment s'articule-t-il avec d'autres dispositifs Donc il s'agit de penser la question du soin de l'adolescent dans son lien à son environnement mais aussi dans son lien aux institutions. Et puis donc le Dernier TD qui s'appelle un TD d'évaluation, où de la même manière que nous l'avons vu pour le champ de l'enfance, ce TD d'évaluation permet de s'interroger sur l'examen psychologique de l'adolescent, le bilan psychologique, c'est-à-dire comment essayer de comprendre les signes de souffrance de l'adolescent, de quoi s'agit-il pour lui, comment à partir de ce qu'on en comprend, on peut aussi préconiser et mettre en place des dispositifs ajustés aux problématiques de ces adolescents. Et pour cela, nos étudiants euh, utilisent également les outils projectifs que je vous ai présentés, c'est-à-dire qu'ils sont formés à l'utilisation des projectifs de façon à pouvoir affiner et préciser les examens psychologiques qu'ils conduisent auprès de ces adolescents. Vous allez trouver ensuite une UE qui s'appelle UE Langue. En fait, il s'agit du prolongement du CM dont je vous avais parlé, qui s'intitulait L'enseignement de la psychologie en anglais. Euh, ce TD permet d'approfondir et de poursuivre euh, euh, donc en s'interrogeant sur l'utilisation des médiations thérapeutiques. C'est-à-dire que les étudiants continuent à se familiariser avec la langue de Shakespeare tout en interrogeant avec un enseignant spécialisé la façon dont on peut penser les dispositifs de soins en introduisant des médiations qui vont favoriser l'accès aux soins et le traitement de certaines affections et pathologies. L'UE8 s'intitule « Mémoire de recherche ». Comme vous avez pu le voir, nos étudiants sont sur le terrain, vont en stage, et lorsqu'ils sont en stage, ils vont pouvoir être en situation d'analyser une problématique. C'est-à-dire que cette expérience de terrain leur permet non seulement d'élaborer ce qu'on appelle une note clinique, c'est-à-dire une analyse de situation à partir d'une interrelation, mais ils vont pouvoir aussi développer une ligne de recherche. Le mémoire de recherche est un exercice qui les amène sur une trentaine de pages à essayer d'extraire une problématique et de travailler cette problématique en essayant de comprendre ce à quoi ils sont confrontés sur le terrain. Voilà. Et l'UE9, donc l'UE9 est le prolongement de l'UE2 dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est la question du stage qui s'échelonne sur l'ensemble de l'année, avec ce TD d'élaboration clinique qui permet de soutenir l'expérience des étudiants et leur réflexions alors maintenant, je vais vous présenter le Master 2, puisqu'une fois que le Master 1 est validé, eh bien nos étudiants, tout naturellement, s'acheminent vers le Master 2. Alors le Master 2, lui aussi, nous avons vu, est constitué de deux semestres. Au premier semestre, donc, les étudiants vont euh, être confrontés euh, à l'UE10, c'est-à-dire que l'UE10, c'est... Pour eux, la possibilité de poursuivre leurs expériences de terrain, puisqu'ils vont avoir un peu plus de stages que l'année précédente. Euh, ils vont découvrir de nouvelles pratiques et de nouvelles institutions. Donc, ils ont effectivement euh, un stage, enfin, ils ont deux stages au total, dans deux institutions différentes, mais ils vont démarrer des stages et pour pouvoir aussi être accompagnés dans ce qu'ils vivent en stage et pouvoir aussi avoir un support et un étayage pour comprendre les problématiques auxquelles ils sont confrontés, pour y faire face, ils ont à l'année un TD qui s'appelle « Analyse de la pratique ». Donc ce TD leur permet chaque semaine de pouvoir partager avec leurs camarades ces différentes expériences de manière à pouvoir y donner du sens. Et pour accompagner cette réflexion, il y a un CM qui se déroule tous les 15 jours, qui s'appelle « Dynamique institutionnelle », c'est-à-dire que c'est compliqué de penser le sujet seul sans prendre en compte l'environnement institutionnel dans lequel il évolue et les effets que la problématique du sujet produit aussi sur l'institution. Donc on a besoin aussi de pouvoir prendre en compte cet environnement, de manière à interroger ce qui se joue, ce qui se vit, et comment en tant que psychologue, on peut aussi faire bouger quelques lignes pour accompagner au mieux les situations d'enfants et d'adolescents qui nous sont confiés. L'U11 s'appelle l'approche thérapeutique. Donc, dans cette UE, les étudiants poursuivent, euh, poursuivent l'apprentissage de ce qu'on appelle les psychothérapies. Alors, les psychothérapies sont d'orientation psychodynamique et psychanalytique, c'est-à-dire qu'ils sont formés à l'utilisation de dispositifs psychothérapiques de manière à pouvoir être en capacité de conduire eux-mêmes des thérapies. Donc, dans cette UE 11, ils vont découvrir deux types de thérapies, les thérapies dites individuelles et les thérapies de groupe avec la possibilité pour eux d'expérimenter euh, le dispositif du psychodrame psychanalytique. Ensuite on arrive à l'UE12, l'UE12 s'appelle prise en charge, ça veut dire quoi prise en charge Cette UE elle est beaucoup plus centrée sur les problématiques de la protection de l'enfance. C'est-à-dire que de façon générale, les étudiants vont rencontrer au cours de ce semestre des professionnels spécialisés de certaines questions qui permettent de penser le rapport de ces enfants-adolescents au placement, puisqu'il s'agit d'interroger aussi ce qui conduit certains enfants et adolescents à vivre en dehors de leur famille et d'être placés dans des institutions de l'aide sociale à l'enfance, comme parle des familles d'accueil, des maisons d'enfants à caractère social, mais aussi il y a tout un volant de dispositifs qui s'appellent les dispositifs d'accompagnement en milieu père, où les enfants et adolescents bénéficient d'aide éducative et d'aide psychologique. On va retrouver toute la palette des dispositifs euh, initiés par l'aide social à l'enfance. Bien souvent en lien aussi avec le juge des enfants, donc il y a aussi tout un volet pour comprendre ce qu'est la PJJ et ce qu'est la délinquance par exemple à l'adolescence, toutes ces conduites qui sont beaucoup plus agies. Donc cette UE permet vraiment de pouvoir travailler sur la spécificité de ces enfants et adolescents qui nécessitent des interventions de tiers, c'est-à-dire qui mobilisent le juge des enfants ou les partenaires des différents départements qui ont la charge de veiller sur la santé et la sécurité de ces mineurs. Donc on a deux CM, un qui s'appelle Placement des mineurs et prise en charge et un autre qui s'appelle Aspect juridique et euh, psychopathologique, alors on est écrit psychiatrique mais c'est juste une petite erreur, euh, et psychopathologique du mineur en difficulté. Euh, C'est-à-dire que dans ces enseignements, ce qui nous importe, c'est d'essayer de comprendre quels sont les signes de souffrance que l'on peut repérer et identifier chez des enfants et des adolescents, qui sont des signes de souffrance, du lien avec l'environnement dans lequel ils vivent. Alors bien sûr, on a affaire à des enfants et des adolescents qui vivent des situations de négligence parentale, parfois des situations de maltraitance parentale, et on a besoin d'avoir quelques clés de compréhension pour pouvoir non seulement identifier ces signes, mais aussi euh, accompagner ces enfants et ces, et ces adolescents dans leur développement pour qu'ils puissent... Euh, pour qu'ils puissent vivre euh, dans un climat euh, beaucoup plus apaisé euh, et qui leur permette de continuer euh, à grandir dans de bonnes conditions. Donc pour cette UE, c'est vraiment une UE qui est spécialisée, mais qui nous permet euh, véritablement euh, de découvrir ce qu'est le milieu social, ce que sont les professionnels du champ social et de penser des prises en charge dites bifocales, c'est-à-dire avec deux focus, euh, souvent un focus éducatif et un focus euh, psychothérapie. Et puis dans cette UE, on a aussi euh, renforcé la question de l'accompagnement des difficultés scolaires puisque vous avez dû voir qu'en même il y avait tout un CM qui était consacré aux troubles de l'apprentissage. Donc en M2, on essaie euh, beaucoup plus d'interroger euh, comment un psychologue face aux difficultés scolaires peut intervenir euh, face à des enfants ou des adolescents qui seraient en souffrance. Et de la même manière, on va aussi interroger la particularité des sujets dits à haut potentiel, c'est-à-dire qu'il s'agit de ces enfants ou de ces adolescents qui présentent un haut potentiel et qui nécessitent aussi une attention particulière. L'UE 13 concerne l'évaluation psychologique, euh, c'est-à-dire que dans cette UE, on revisite les tests qui ont été enseignés en gamin, mais on approfondit l'utilisation des tests et euh, on forme les étudiants à la pratique euh, des bilans et des examens psychologiques en solo, c'est-à-dire que là, en Master 2, nos étudiants sont en capacité de pouvoir eux-mêmes pratiquer l'examen psychologique, de pouvoir restituer. Cet examen psychologique aux enfants, adolescents et familles et professionnels concernés, mais aussi à pouvoir préconiser des dispositifs qui seraient beaucoup plus ajustés à la prise en charge de ces enfants et adolescents. Donc, cette UE, vraiment, est une UE comme toutes les autres UE du Master 2, professionnalisante. Ensuite, au deuxième semestre, euh, nous avons ce que nous avons appelé l'UE14, qui est l'élaboration clinique des mémoires, c'est-à-dire que c'est une UE qui court à l'année, puisque toute l'année, nos étudiants sont sur le terrain, et toute l'année, ils sont accompagnés pour non seulement euh, travailler sur ces expériences, mais aussi à l'issue, élaborer trois mémoires qui permettront aux, aux étudiants de soutenir leurs travaux devant un jury et d'obtenir la validation du master. Alors, ces trois mémoires sont des mémoires d'exercice de praticien, c'est-à-dire qu'il y a une analyse institutionnelle à réaliser. Il y a aussi un suivi court, c'est-à-dire comment un psychologue, lorsqu'il est confronté à un sujet en souffrance, en quelques séances, peut-il travailler avec ce sujet Comment peut-il l'accompagner et l'orienter et puis ensuite, il y a un autre mémoire qui rend compte d'une approche thérapeutique au long cours, c'est-à-dire comment, en tant que psychologue et psychothérapeute, on peut penser le soin du sujet, l'accompagner et rendre compte du travail qui s'est engagé autour de cette thérapie. L'UE15, c'est aussi la poursuite des stages euh, puisque bon, vous avez compris qu'en Master 2 les stages sont beaucoup plus importants puisque nos étudiants passent 3 à 4 jours sur le terrain ils ont de moins en moins de cours l'ensemble des enseignements sont beaucoup plus concentrés en Master 2 en Master 1 pardon qu'en Master 2 ils puissent avoir des enseignements de perfectionnement des enseignants qui complètent leurs connaissances qui leur permettent euh, d'approfondir aussi euh, ce qu'ils ont acquis en M1 Mais, et, euh, la priorité est donnée aux expériences de terrain, aux stages, à la pratique, à l'exercice du métier de psychologue, puisque c'est une formation professionnalisante. Et pour accompagner euh, l'évolution et la formation des étudiants en vue de devenir des futurs psychologues et cliniciens, il y a cette UE 16 qui s'appelle l'UE Éthique et déontologie, où les étudiants se forment à l'éthique et à la déontologie du psychologue. Alors je vais vous parler maintenant de nos atouts, effectivement nous travaillons dans d'excellentes conditions puisque nous misons sur de petits effectifs. Nous avons le souci d'accompagner au mieux chaque étudiant à travers sa trajectoire singulière. Donc nous mettons en place des outils dits de suivi pédagogique et administratif de proximité. Nous maintenons aussi un tutorat entre étudiants, c'est-à-dire que nos étudiants peuvent disposer aussi de salles de travail, ils ont la possibilité de se retrouver entre eux, de mettre en place des groupes de soutien. Et puis nous avons aussi à l'université des responsables des études qui sont là vraiment à disposition des étudiants pour les accompagner au mieux dans les difficultés qu'ils rencontreraient mais aussi dans les questions qu'ils se posent. Nous avons aussi comme atout supplémentaire ce qu'on a appelé un esprit de promotion, c'est-à-dire que le fait de travailler avec de petits effectifs, ça permet de développer un esprit beaucoup plus collégial, beaucoup plus convivial, qui permet aux étudiants toute l'année d'avoir des points d'appui importants pour pouvoir avancer dans leur formation. Et puis, nous sollicitons régulièrement nos étudiants pour participer à des manifestations que nous organisons ou qui sont organisées par d'autres instituts ou d'autres pôles facultaires, comme par exemple des conférences, des colloques et des journées d'études. Nous sommes à l'université et l'université est un véritable bouillon de culture, donc nos étudiants peuvent aussi s'ouvrir à la transdisciplinarité, peuvent découvrir aussi dans d'autres pôles facultaires des enseignements, des conférences qui peuvent compléter leurs connaissances mais qui peuvent aussi stimuler le rapport à leurs apprentissages. Nous avons également deux campus qui sont situés en centre-ville, le campus Saint-Paul et le campus Carnot. Chaque campus est du côté d'un côté de la gare Perrache, donc nous sommes plutôt très bien situés. Nous avons des campus qui sont modernes, qui disposent d'équipements de qualité. Nous avons également des plateformes pédagogiques numériques, une biblio des bibliothèques, et une testothèque, alors la testothèque, c'est une testothèque qui est réservée à nos étudiants, euh, étudiants en psychologie, euh, dont nos étudiants euh, du master euh, peuvent bénéficier très régulièrement puisque ce sont souvent les étudiants du master qui gèrent la testothèque. Et la testothèque, c'est un lieu qui est à leur disposition, qui leur permet de travailler aussi sur les tests. C'est-à-dire que nous avons dans cette testothèque un certain nombre d'outils projectifs et euh, psychométriques, mais aussi nous mettons des documents, des ouvrages, nous tentons de les informer sur l'actualité euh, euh, euh, scientifique et universitaire. Ils disposent aussi euh, de mémoires d'étudiants pour avoir des points d'appui lorsque mêmes sont confrontés à la réalisation de mémoires. Enfin voilà, c'est quand même une boîte à outils à Testothèque qui est assez intéressante pour euh, pour nos étudiants. Et alors en parallèle de la, des bibliothèques et de la testothèque, il y a aussi la possibilité de bénéficier d'une salle de sport, euh, dont nous avons euh, une salle de sport qui est euh, ouverte aux étudiants qui le souhaitent. Il y a également un BDE qui euh, est très dynamique, qui accompagne de nombreuses manifestations auxquelles sont conviés les étudiants. Vous l'aurez compris, il y a une vie associative qui est riche et qui est assez intéressante. Alors je vais vous parler maintenant des débouchés, puisque euh, le fait d'être titulaire d'un diplôme de Master 2 permet d'accéder euh, au titre de psychologue clinicien et de psychothérapeute. C'est-à-dire que notre Master 2 compte double, non seulement il permet euh, à nos étudiants de devenir psychologue clinicien, mais il leur permet aussi de devenir psychothérapeute. Nous avons une employabilité qui est assez diversifiée, qui est assez large et qui est aussi assez intéressante puisque euh, généralement nos étudiants euh, arrivent à trouver, euh, à trouver de différents, euh, différents emplois dans des secteurs assez euh, assez variés, Donc, comme par exemple la protection de la jeunesse. Alors, La protection de la jeunesse, c'est la PJJ, c'est-à-dire que nos étudiants, nos, étudiants de nos futurs diplômés, sont en capacité de travailler dans le secteur de la PJJ et de travailler du côté de l'adolescence antisociale, de l'adolescence déviante, parce qu'ils ont une formation solide qui leur permet d'avoir une bonne connaissance de terrain et de pouvoir aussi apporter leur contribution dans le cadre de ces problématiques qui sont généralement des problématiques d'adolescence en France. Nos étudiants aussi, enfin nos étudiants, nos diplômés, hein. Ils peuvent également travailler dans l'ensemble des dispositifs de l'éducation à l'enfance. Ils peuvent travailler en maison d'enfants à caractère social, ils peuvent aussi accompagner des familles d'accueil, travailler aussi sur l'agrément des familles d'accueil, mais aussi intervenir dans le dans les milieux ouverts, euh, comme par exemple tout ce qui est AMO, euh, aide éducative en milieu ouvert. Euh, ils peuvent aussi travailler dans le cadre de SAPMS, un service de placement à domicile, mais qui se déploie euh, en milieu ouvert. C'est vrai qu'il y a une palette qui est quand même assez importante dans le cadre des dispositifs de l'aide sociale à l'enfance, mais nos futurs diplômés peuvent également travailler dans le secteur médical, ils peuvent être embauchés à l'hôpital général, en général dans les services de néonatologie, en pédiatrie, aussi dans certains services de cancérologie, d'oncologie, il y a des psychologues et cliniciens qui sont au chevet de patients qui souffrent, même même aux urgences, hein, il y a des psychologues et cliniciens, mais ils peuvent aussi travailler dans le champ de la psychiatrie, c'est-à-dire travailler à l'hôpital psychiatrique, mais aussi dans tous les CMP qui sont rattachés à l'environnement psychiatrique et travaillent aussi dans le champ médico-social en général. Je pense par exemple aux ITEP, je pense aux IME, aux instituts médico-éducatifs qui accueillent des enfants porteurs de handicap. Voilà, etc. Le champ est assez large. Et puis on a aussi précisé, puisque c'est le cas depuis de nombreuses années, nous avons des, des jeunes diplômés qui vont travailler dans les secteurs de la gendarmerie et de la police, notamment lors des auditions des victimes et des auteurs de violences ou des victimes de violences qui concernent les mineurs. De plus en plus, les secteurs de la gendarmerie et de la police s'entourent de psychologues cliniciens. Nous avons oui. aussi indiqué qu'il était possible de travailler en libéral, alors en effet hein, euh, les, les, les psychologues cliniciens peuvent travailler en libéral, avoir leur propre cabinet. Alors c'est vrai que c'est de plus en plus le cas, euh, mais hein, il me semble quand même que c'est intéressant de passer quand même par une pratique institutionnelle avant de pouvoir travailler en libéral, parce que quand on travaille en libéral, on est seul et c'est pas toujours simple. Mais ceci dit, ce titre donne la possibilité de le faire. Alors quelques résultats, euh, quelques résultats concernant euh, le master. Donc vous avez un tableau qui indique des pourcentages de réussite en master de psychologie. Nous avons indiqué les trois dernières années. Donc vous voyez qu'en 2017 et 2018 nous, a, nous avons eu 64% de réussite, en 2018-2019 également, et en 2019-2020 66% de réussite. Alors, pourquoi euh, ce chiffre paraît insuffisant par rapport au nombre d'étudiants euh, qui transitent chez nous Parce que bien souvent, euh, nos étudiants font le master en trois ans et non en deux ans. Alors, pourquoi euh, Parce que c'est aussi une formation qui nécessite de pouvoir maturer, de pouvoir faire des expériences de terrain, que parfois, ce n'est pas si simple de trouver euh, des stages, mais que parfois, certains étudiants veulent prendre le temps de trouver des stages intéressants, de pouvoir conduire des travaux sur le terrain des stages. Donc la temporalité euh, est souvent une temporalité de trois ans, mais ceci dit, vous voyez, euh, certains arrivent à le faire en deux ans euh, sans difficulté alors j'ai souligné tout à l'heure le bon taux d'employabilité après le master euh, je le redis, je réitère en effet ce master offre un taux d'employabilité intéressant puisque non seulement il spécialise euh, les psychologues sortants dans le champ de l'enfance et de l'adolescence donc euh, quand par exemple il y a un poste euh, qui concerne euh, la pratique auprès d'enfants et adolescents, ben, ils ont un CV ils ont une formation qui est solide et qui est largement appréciée euh, des employeurs, mais ils peuvent aussi travailler dans d'autres champs que le champ de l'enfance et de la petite enfance, parce que le fait d'avoir exploré les souffrances de l'enfance leur permet de comprendre aussi les souffrances des adultes, puisque bien souvent, ce dont souffre le plus un adulte, c'est bien de ces blessures de l'enfance, restées toujours actives. Alors, je vais revenir peut-être maintenant sur l'admission en M1. Je suis pas si vite tout à l'heure, mais je vais prendre le temps maintenant de vous expliquer comment on entre en master. Alors, je vous ai dit qu'il fallait être titulaire d'une licence de psychologie. Euh, il est important aussi d'avoir eu une expérience de terrain. Alors, expérience de stage, mais aussi expérience professionnelle. Certains de nos étudiants sont passés par des expériences d'animation, de babysitting... Euh, toute expérience auprès d'enfants, d'adolescents et même d'adultes est fortement souhaitée puisque c'est à partir de ces expériences que les étudiants vont essayer de rendre compte de certaines séquences interrelationnelles pour pouvoir comprendre ce qui s'est joué, ce qui s'est déployé au cœur de l'intersubjectivité. Alors, pour pouvoir entrer en Master 1, il faut non seulement être titulaire d'une licence, mais il faut pouvoir constituer un dossier. Ce dossier est composé de trois parties. Premièrement, donc une lettre de motivation. Il est demandé euh, aux étudiants qui souhaitent entrer en master de pouvoir rédiger une lettre de motivation pour rendre compte de pourquoi ils veulent être psychologues cliniciens et pourquoi ils vont choisi ce master à l'UCLI. Donc la lettre de motivation, en principe, se fait sur deux, trois pages maximum. Et il s'agit de répondre à la question de pourquoi. La deuxième partie du dossier concerne l'analyse du parcours de formation. Donc là, l'étudiant rend compte de sa trajectoire, de ce qui a été important pour lui durant sa formation, des enseignements phares, mais aussi des expériences de terrain. On pourrait dire que dans cette partie, l'étudiant va répondre à la question de comment. Comment il s'est formé jusqu'à maintenant, mais pas simplement en rendant compte de manière descriptive de ses différentes expériences, mais véritablement d'avoir un regard Analytique pour pouvoir rendre compte de ce qui a été important pour lui, c'est-à-dire qu'il s'agit d'analyser son parcours sur quatre cinq pages de manière à montrer la cohérence, c'est-à-dire que les étudiants qui souhaitent entrer en master, ils sont là par hasard, ils sont là parce qu'ils ont déjà rencontré sur leur route des psychologues, des enseignants, ils ont travaillé certaines matières qui leur a donné le goût et le désir de poursuivre ses études. Et la troisième partie du dossier concerne une étude clinique, une étude de cas clinique qui se déploie sur 7 à 10 pages maximum. C'est pour ça qu'une expérience de terrain est quand même importante, puisqu'à partir d'une expérience, l'étudiant va rendre compte d'une rencontre avec un sujet ou un groupe de sujets et de l'analyse qu'il a pu faire de cette rencontre. Donc ce dossier qui est constitué de ces trois parties va être noté par deux personnes en général, chaque dossier est noté par un psychologue et par un enseignant-chercheur. Puis ensuite, tous les dossiers qui sont notés euh, au-delà de 11, c'est-à-dire qui bénéficient de 11 voire plus, euh, vont nous permettre de proposer au candidat d'être auditionné. C'est-à-dire que la sélection, vous l'avez compris, elle s'effectue sur dossier, mais il y a à l'issue du dossier, lorsque le dossier euh, est tout à fait correct, c'est-à-dire 11 voire plus, euh, permet au candidat d'être auditionné et de rencontrer les deux personnes qui ont évalué son dossier et d'être dans un échange. Les auditions durent à peu près une demi-heure et au, au moment des auditions, c'est pour le candidat, la possibilité de revenir sur certains éléments de son parcours, de pouvoir préciser certains points et d'être aussi attentif aux échanges qui vont pouvoir se déployer entre lui et les correcteurs. Voilà, et puis donc cette audition est comme le dossier, et à l'issue, les meilleurs candidats vont pouvoir être admis en Master 1. Il est à noter également que nous effectuons une liste d'attente parce que bien souvent, euh, les candidats au master candidatent dans d'autres universités et euh, parfois, ils ont le choix, et c'est à mieux, ils ont le choix de leur master. Donc, euh, en, en général, nous prenons, nous, nous, nous rédigeons une... une une liste d'admission qui permet aux 40 premiers étudiants de figurer sur la liste, mais nous constituons aussi une liste d'attente parce qu'il peut y avoir des désistements et les étudiants qui sont sur liste d'attente ont tout à fait la possibilité d'être admis au master. Voilà, donc on vous indique les contacts. Si vous plus voulez de, plus de renseignements, eh bien, vous contactez euh, Madame Maët Dufuyer. Vous avez son numéro de téléphone, son adresse mail. C'est l'assistante du master. Elle est là pour répondre à toutes vos questions. Et si vous avez besoin de plus de précisions, elle peut me faire remonter les demandes spécifiques et je peux aussi prendre le temps d'échanger avec vous, soit par téléphone, soit par visio, soit vous recevoir à mon bureau pour apporter les compléments nécessaires alors maintenant, je vais inviter une étudiante du Master 1 euh, qui s'appelle Marine, qui a fait tout son cursus à l'UPLI, à nous rejoindre puisqu'elle va pouvoir répondre à vos questions et témoigner aussi de son évolution au sein de l'UQI. Merci Marine d'avoir accepté de venir et de répondre aux questions qui sont posées. On va regarder quelques questions. Donc première question, bonjour, vous ne mentionnez pas dans les débouchés l'éducation nationale, est-ce que vous formez aussi au, cours, au concours de psychologue de l'éducation nationale alors, nous ne préparons, nous nous préparons pas au concours spécifique, mais en effet, c'est important de le souligner parce que euh, nos étudiants ont quand même une formation qui est relativement précise euh, et relativement solide qui leur permet après de présenter aussi le concours euh, pour être psychologue à l'éducation nationale. Je vous remercie d'avoir posé cette question parce que c'était vraiment une précision importante à souligner. Alors une autre question, euh, combien d'heures de travail personnel faut-il prévoir Alors là je propose à Marine de répondre. Je pense que c'est assez variable, mais c'est vrai que le Master 1 euh, est très conséquent au niveau des heures personnelles de travail, parce qu'il y a énormément de cours et euh, ça demande beaucoup d'approfondissement et de lecture. Pour le Master 2, c'est relativement pareil, il me semble... Mmh. Selon mes, mes camarades qui sont M2, euh, ça demande beaucoup plus d'investissement. C'est vrai qu'on me dit souvent qu'il y a une, une grande marge entre la licence et le master, parce qu'au niveau de la charge de travail, euh, elle est quand même plus importante. Mais euh, voilà, le nombre d'heures, je ne saurais pas évaluer le nombre d'heures, mais c'est vrai que ça demande beaucoup d'investissement personnel. Merci, Marine. Donc, il y a une autre question. Est-ce que les étudiants partagent leur expérience de stage oui, <rire> du coup, on a des groupes d'élaboration euh, clinique où on peut parler de nos stages. Donc ça nous permet aussi de voir euh, que nos camarades sont dans d'autres institutions et euh, se représenter aussi ce qu'est euh, le travail dans d'autres institutions que les euh, institutions de stage. Et c'est vrai que parfois, du coup, euh, en discutant pour les années précédentes, pour les années suivantes, on peut s'échanger euh, des lieux de stage, des contacts quand euh, les gens sont intéressés. Donc c'est vrai que c'est... Ce, défi promo, ce, ce groupe de promo permet de s'échanger certains, certains noms, certains, certaines adresses, et ça permet aussi de se représenter vraiment ce qu'est le travail dans différentes institutions. Mais oui, tout à fait. Hein. C'est important, Marine, de le préciser. Alors, nous avons une autre question. Euh, Proposez-vous la possibilité de faire une partie de la formation en Erasmus alors, effectivement, nous avons des étudiants qui, chaque année, alors ils ne sont pas très nombreux, mais chaque année, peuvent aller effectuer des stages à l'étranger pour découvrir de nouvelles pratiques. Donc, c'est possible. Après, effectivement, c'est quand même assez peu fréquent, mais c'est possible. Quels sont les jours consacrés pour les stages Pouvons-nous aménager notre emploi du temps alors, en Master 1, nous libérons euh, les étudiants le mardi et le mercredi, c'est-à-dire que les étudiants sont en cours le lundi, le jeudi et le vendredi. Enfin, en fait, ils sont en cours sur deux jours et demi, plus précisément. Ils ont quand même une autre demi-journée qui est dégagée dans la semaine. Alors, pourquoi nous avons libéré le mardi et le mercredi Parce que certains étudiants euh, trouvent des stages de proximité, euh, mais d'autres étudiants sont amenés à quitter la région rhône pour, pour aller faire des stages dans d'autres régions. Et lorsqu'ils sont en déplacement, c'est important qu'ils puissent bénéficier de deux jours consécutifs pour s'organiser et dormir sur place de manière à limiter les trajets qui pourraient être fatigants et générer aussi une gêne importante. Donc on a essayé de regrouper pour favoriser l'accès au stage. Donc en licence, c'est vraiment le mardi, mercredi et une autre demi-journée, soit le lundi matin, soit le jeudi matin, selon les semestres. Et puis en Master 2, les étudiants sont sur le terrain le lundi, mardi, mercredi, jeudi. En général, ils ne sont à l'université que le vendredi. Quelle est la date limite du dépôt des dossiers de candidature Alors, vous allez sur le site, tout est indiqué sur le site. Euh, vous verrez, euh, en général c'est précis, vous avez euh, la date limite. Hein voilà, donc euh, ma collègue me précise que c'est le 31 mai 2020, mais oui, j'allais dire... Euh, 21, pardon. Effectivement, nous sommes en 2021. Mais oui, j'allais dire que c'était autour de cette date-là. Mais vous verrez, tout est bien indiqué. Vous avez aussi les différentes étapes euh, nécessaires pour pouvoir euh, constituer vos dossiers, les différentes parties. Alors, on a essayé quand même de faire un site assez bien renseigné. Mais en général, voilà, c'est plutôt autour de fin mai, comme dans la plupart des universités d'ailleurs. Hein. Euh, on n'est pas décalé au niveau du calendrier. Est-ce que les étudiants qui ont fait leur licence à l'Ucli sont prioritaires pour l'admission en master? Alors, il est bien évident que nous priorisons les étudiants qui ont fait déjà tout leur cursus à l'Ucli à niveau équivalent. C'est-à-dire que lorsque nos étudiants sont en concurrence avec des étudiants qui viennent de l'extérieur, ce sont nos étudiants qui sont prioritaires. Mais pourquoi Parce que ça fait trois ans qu'ils sont à l'UPI, parce qu'ils ont déjà bien avancé largement leur formation, qu'il y a aussi une continuité dans la formation et une cohérence. Donc c'est normal de prioriser nos étudiants pour leur permettre de terminer leur formation au sein de l'université qu'ils ont choisie et au sein de laquelle ils se forment depuis de plus de trois ans. Combien de dossiers conseillez-vous de faire en licence pour avoir un bon dossier de master ah Pardon, combien de stages conseillez-vous de faire en licence pour avoir un bon dossier de master Alors, bah, si vous avez la possibilité de faire plusieurs stages, c'est très bien, ça vous permettra de rendre compte de différentes expériences professionnelles. Mais c'est aussi ce que vous faites de cette expérience-là qui est importante. C'est-à-dire comment, à partir d'une expérience de terrain, vous pouvez en rendre compte et analyser ce à quoi vous avez été confronté. Donc un stage, c'est bien, deux, c'est mieux, mais c'est pas tant la quantité euh, qui est euh, importante, mais plutôt euh, la manière dont ce stage, ces expériences, participent à vous former au futur métier de psychologue. L'entretien a-t-il pour but d'évaluer nos connaissances théoriques ou c'est plus pour approfondir nos expériences alors, alors, quand vous parlez de l'entretien, je pense qu'il s'agit de l'audition, c'est-à-dire qu'une fois que votre dossier a été validé par les deux recteurs, vous êtes auditionné. C'est une audition qui dure 30 minutes généralement et le but de l'audition, c'est d'être dans la rencontre. C'est-à-dire que ce n'est pas un entretien d'évaluation de connaissances, mais c'est plus un entretien qui permet de poursuivre les échanges puisque les correcteurs ont lu les dossiers, ils ont lu aussi euh, votre lettre de motivation, l'analyse de votre parcours et l'étude clinique que vous présentez, et ils ont peut-être le désir de vous poser quelques questions pour pouvoir développer, vous permettre de développer certains points ou vous rencontrer tout simplement. En principe, on me dit toujours, mais est-ce qu'il y a des choses à dire au moment de l'audition Non, soyez vous-même. C'est-à-dire que ce qui est important pour euh, les examinateurs, c'est qu'ils puissent rencontrer un sujet qui est motivé et qui est capable d'écouter et de répondre aux questions posées. Vous voyez, c'est plus la rencontre qui est importante que de faire état de ses compétences à ce moment-là. Si vous êtes auditionné, c'est que vos compétences ont déjà été remarquées et notées. Combien d'étudiants passent en Master 2 Alors, nous avons 40 places en Master 1, donc nous avons 40 places en Master 2. Le nombre varie chaque année puisque, comme je l'expliquais tout à l'heure, certains étudiants font le choix de faire le M1 en deux ans. Alors certains font ce choix-là parce qu'ils n'ont pas trouvé de stage à la première année ou parce qu'ils préfèrent faire plusieurs stages. On a des étudiants qui font des stages complémentaires, peut-être que Marine en dira quelque chose, je vous laisserai la possibilité de réagir. Mais nous avons aussi des étudiants qui préfèrent prendre le temps, c'est-à-dire ils préfèrent valider toutes les yeux la première année et la deuxième année Deuxième année, se consacrer au stage et à l'élaboration de la note clinique et de la note de recherche. Est-ce que vous souhaitez euh, témoigner euh, <rire> euh, Oui, c'est ce que j'ai fait. Du coup, euh, Je suis en deuxième année de Master 1. J'ai validé l'année dernière tous les enseignements théoriques Et du coup, cette année, euh, je suis en stage euh, validant et un stage complémentaire en plus. J'ai deux stages euh, dans la semaine, plus euh, l'élaboration de la note de recherche et de ma note clinique, ce qui donne du temps aussi pour... Euh, pour maturer, pour penser la recherche et la clinique. Et moi, ça a été vraiment une question de temporalité. J'avais besoin de prendre ce temps-là, parce que c'est vrai que les mains est une année euh, chargée, euh, tant sur les aspects théoriques que sur les aspects du stage. Et j'avais envie de voilà, partager les, les deux aspects. Et ça a été plutôt bénéfique pour moi. Et euh, je ne regrette pas du tout ce choix-là. Euh, après, c'est chacun sa temporalité. Il y en a qui mmh. font très bien en, en deux ans euh, le master. Mmh. Et d'autres préfèrent prendre trois ans. C'est en fonction de chacun, je pense Tout est possible. Oui, c'est important de le souligner, c'est vraiment une question de temporalité et de maturation. Donc tout le monde n'a pas le même rythme, certains ont besoin de temps, de temps pour lire, de temps pour découvrir des stages, de temps aussi pour penser, et puis d'autres donnent un coup d'accélérateur parce qu'ils se sentent la possibilité de le faire en deux ans. Euh, on compose aussi, vous avez compris qu'à c'est vraiment un accompagnement qui est personnalisé et individualisé, donc on a aussi pour objectif de suivre votre rythme de manière à ce que vous puissiez bénéficier de cette formation dans de bonnes conditions. Y a-t-il une bonne ambiance de promotion Alors je vais laisser Marie de répondre. Enfin, je pense qu'il y a énormément de promotion. Après, c'est vrai qu'il faut souligner le fait que quand on est en M1 bis, c'est-à-dire quand on fait deux années de M1, euh, on est moins en contact avec la promotion parce qu'on les voit moins. C'est vrai que ça a ça, ce bémol-là. Mais c'est vrai que je pense qu'on a réussi à avoir des bons liens même avec euh, les confinements et les cours à distance. Donc euh, non, c'est vrai que ça aide beaucoup parce que le M1, c'est quand même un, un lieu où, au niveau théorique, on on aborde certains sujets sur l'enfance et l'adolescence et forcément ça peut remuer aussi euh, sur euh, notre forme de vie. Donc mmh. c'est vrai d'avoir des, des camarades qui sont dans le même cas, à qui on peut parler, à qui, avec qui on peut échanger. Ça aide vraiment aussi à poursuivre ce master et à le faire dans de bonnes conditions, je pense. Mmh. Oui, c'est important. Hein, ce que vous dites, Marine, parce qu'effectivement, euh, les étudiants qui le font, qui font le master en, en deux ans, sont un peu plus euh, isolés parce qu'ils viennent moins à l'université, de fait. Mais je crois que vous réussissez quand oui, même bien, à bien. vous ah. voir. Vous créez aussi euh, un site, il me semble que vous avez un oui, également. Enfin, euh, faire transiter les informations, mmh. pour euh, pas perdre d'infos et faire circuler des ans. Nous mmh. conférences, des choses comme ça. Donc, euh non, il y a un bon mmh. il y a et ça fait que, vu qu'on est peu nombreux, c'est plutôt des filles, du coup, et, du coup, on arrive quand même bien à, à voilà, être proche et puis à connaître tout le monde. Oui, oui, c'est, c'est vraiment, euh, quelque chose auquel nous sommes très attachés, c'est-à-dire qu'on se rend compte que nos étudiants sont créatifs, qu'il y a une bonne dynamique, qu'ils arrivent à créer aussi des opportunités de rencontre. Et puis aussi, ils nous font remonter les difficultés qu'ils ont. Marine est aussi déléguée, donc elle a la possibilité de prendre la température auprès de la promo et quand il y a des difficultés ou des étudiants qui auraient besoin d'une attention particulière, nous pourrons aussi être interpellés et sensibilisés, ce qui nous permet aussi de tenter de mettre en place un dispositif spécifique d'accompagnement pour soutenir l'étudiant dans ce pays. Et c'est vrai que vous faites un beau travail, il faut le dire, quand même un gros travail qui nous aide beaucoup aussi, parce qu'on n'a pas toujours connaissance ni conscience de ce que peut traverser la promotion. Donc il y a vraiment un esprit de promotion et le travail d'équipe est vraiment important pour la réussite de ces études. Alors, quelqu'un voulait savoir combien y a-t-il de places pour le master Donc, nous avons 40 places en master 1 et de fait, 40 places en master 2. Suite à l'annonce de l'ancien ministre Edouard Philippe concernant l'accueil des étudiants internationaux, je voulais savoir votre politique d'établissement, euh, combien vous accueillez d'étudiants internationaux Est-ce qu'il y a une bourse alors, est-ce que les étudiants qui viennent de l'international bénéficient d'une bourse Ça, je ne sais pas. Je pense que c'est à voir aussi avec votre pays d'origine. Euh, mais euh, nous avons euh, la possibilité, oui, d'accueillir euh, des étudiants qui viennent euh, d'autres pays euh, à partir du moment où ils remplissent les conditions d'admission, c'est-à-dire à partir du moment où ils sont titulaires d'une licence en psychologie qui est aussi homologuée et euh, avec une équivalence, avec la licence française. Je dis ça parce que dans certains pays, il n'y a pas toujours des équivalences, donc il faut bien s'assurer que la licence dont vous êtes titulaire bénéficie d'une équivalence avec la licence en France. Mais bien sûr, c'est tout à fait possible d'accueillir des étudiants étrangers, à condition aussi qu'ils parlent bien la langue, puisque tous les cours sont en français, sauf le cours dont je vous ai parlé, qui est en anglais, mais la plupart des enseignements et des expériences de terrain se font en langue française. Mais oui, c'est possible, mais si vous avez des questions peut-être un peu plus précises, je ne suis pas sûre d'avoir véritablement répondu à vos préoccupations, vous pouvez nous écrire et à ce moment-là, on vous mettra en relation avec la personne qui est en charge des relations internationales. Euh, Peut-on avoir plus d'informations sur la licence alors, concernant, qu'aimeriez-vous savoir sur la licence Alors, il faut savoir quand même que nous avons nos collègues ici euh, qui sont euh, en charge de la licence, qui peuvent vous répondre. Donc, vous pouvez aller les voir et poser vos questions. Mais si vous avez une question précise, vous pouvez peut-être la préciser parce que j'interviens aussi en licence. Et peut-être que je peux vous répondre tout de suite. Combien pensez-vous, comment pensez-vous que se feront les cours l'année prochaine par rapport au coronavirus alors, je n'en sais rien, mais je peux vous dire comment nous avons travaillé depuis le mois de mars. Alors, depuis le mois de mars, nous avons expérimenté les enseignements à distance, les CM et les TD en visio, mais nous avons aussi expérimenté les CM et les TD en commodal. c'est-à-dire qu'en commodal, nous, nous avons privilégié euh, l'accueil des étudiants sur le campus pour ceux qui le voulaient, pour ceux qui, le, qui avaient cette possibilité de revenir à Lyon et pour ceux qui ne pouvaient pas se déplacer aisément, euh, ils ont suivi des cours à distance, c'est-à-dire que les enseignants Faisait en même temps les cours en présentiel et en distanciel pour ceux qui ne pouvaient pas se rendre à l'université. Mais c'est vrai que ça a été un peu compliqué, mais nous avons la chance d'être bien dotés d'outils informatiques, ce qui a permis à nos enseignants de se former rapidement et de pouvoir dispenser les cours à distance. Alors évidemment, la distance ne remplace pas le présentiel, surtout dans les enseignements spécifiques à la psychologie clinique, mais nous avons fait au mieux. Mais là aussi, je pense que ça serait mieux que Marie de répondre puisqu'elle a vécu deux, trois confinements et qu'elle ouais. a une certaine expérience de, de ouais. ce que ça fait vivre, de faire ses études en situation de confinement. Eh ben, s'adapte beaucoup. Euh, c'est vrai que moi, j'ai pu expérimenter le semestre 1 de l'année dernière du coup, des cours euh, totalement en présentiel et ensuite essentiels. C'est vrai que ce qui est bien là actuellement, c'est qu'on a une, un jour de par semaine où on peut être à l'université pour suivre des cours en direct. Donc ça permet, euh, moi, ça m'a permis de rencontrer après certaines personnes de ma promo et puis ça permet de garder ce lien avec euh, l'université. Après les cours en distanciel aussi se passent euh, plutôt bien, c'est vrai que c'est euh, moins interactif mais quand même je pense qu'il y a quand même euh, de l'interaction, on garde du lien avec nos professeurs. donc euh, on s'adapte je pense autant que les professeurs que les étudiants, <rire> c'est beaucoup adapté et puis euh, je pense que ça a été plutôt euh, bien mené, je pense qu'on a pu faire remonter aussi des difficultés qui font que les enseignants s'adaptent aussi. Donc, c'est vrai que ce master, vu qu'on est moins, ça nous permet aussi de faire remonter les informations voilà. et puis de, de s'adapter entre, entre enseignants et étudiants. Mmh. Donc, je pense que c'est vraiment, ça a été vraiment une mmh. bonne chose de pouvoir faire remonter ces infos-là. Euh... Oui, c'est vraiment important ce que vous soulignez, Marine, parce que le fait d'être peu nombreux, ça nous permet d'avancer pas à pas. Et en effet, nos, étud nos étudiants, comme nos enseignants, ont dû s'adapter à, à cette nouvelle manière de travailler. Et du coup, les étudiants pouvaient nous faire remonter quand il y avait des boupées, des couacs, quand il fallait renforcer certaines choses, ce qui nous a permis aussi de reléguer l'information auprès des enseignants et de travailler de concert avec eux pour pouvoir s'adapter s'ajuster au mieux en fonction des besoins. Euh, donc, combien... Bonjour, a-t-on des chances d'être pris en M1 si nous sommes actuellement en année de césure suite à une licence de psychologie Absolument, à partir du moment où vous êtes titulaire d'une licence en psychologie et que vous remplissez les conditions d'admission, vous pouvez tout à fait présenter votre candidature en temps, Si vous avez fait une année de césure, c'est que vous avez bénéficié d'une expérience supplémentaire. Ce qui est important, c'est que vous puissiez en rendre compte dans l'analyse de votre parcours de formation, expliquer le sens qu'a eu pour vous cette année de césure, et pourquoi aujourd'hui vous souhaitez poursuivre votre formation pour devenir psychologue clinicien. Mais l'année de césure n'est absolument pas un obstacle. Oui, j'ai fait une annonce. Oui, une Il y a un service civique entre ma licence et euh, mon master. Donc, c'est bah, tout à fait possible. On est dans ce là, en fait. Donc, oui. Euh, ça, ça fait d'autres expériences, d'autres choses à apporter sur le fameux dossier euh, d'inscription au master. Et puis, euh, voilà, je pense que ça nous laisse le temps aussi, euh, comme je disais tout à l'heure, de m'assurer, de penser d'autres choses, d'aller dans d'autres institutions, d'autres lieux. Et euh, ça, ça aide, beaucoup, je pense, pour préparer le master. Mm. Donc, vous voyez, toutes les trajectoires sont possibles. Je vous envoie une dernière question. Alors, une dernière question. Alors, dans quel type de structure travaillent vos étudiants diplômés euh, bien, c'est variable. Hein Comme j'ai pu vous le dire, ils peuvent travailler dans des structures... Euh de l'aide sociale à l'enfance, dans, dans des structures spécialisées comme les IME, les IDEF, mais aussi travailler à l'hôpital général, travailler dans le milieu psychiatrique, travailler aussi dans le cadre de certains emplois de psychologues en lien avec la gendarmerie et la police, voyez, le panel est large, c'est compliqué de répondre à votre question parce que je pense que nous disposons d'une formation qui est solide, qui permet d'acquérir des compétences précises et qui donne à nos psychologues sortants la possibilité de travailler dans l'ensemble des institutions sur le territoire français. Nous avons même des psychologues qui sortent de l'UPI qui travaillent en EHPAD, voyez, auprès de personnes âgées, donc toutes les voies sont possibles. Voilà, c'était la dernière question, je vous remercie pour votre attention, je vous remercie vivement Marine de m'avoir accompagnée et d'avoir aussi participé aux échanges. Et puis si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à nous faire signe. Au revoir. Au revoir.